dans le scorpion, votre troisième maison. Donc, vous continuez à échanger ouvertement, surtout avec les membres de votre famille. Vous voulez être avec d'autres personnes, peut-être les amis, euh, vous réunir et avoir du plaisir. Vous serez sociable, romantique et sensuel, ce qui va vous aider à réparer ce qui aurait potentiellement été brisé dans les derniers jours. Toutes les énergies de cette Période favorise les échanges tendres, romantiques et amicaux. Lundi PM, mardi et mercredi pour le Québec et mardi et mercredi pour l'Europe, la Lune sera dans le Sagittaire, votre quatrième maison, Mercure, votre gouverneur et dans cette maison aussi, des discussions et des échanges au niveau familial pourraient avoir lieu, soit concernant des changements ou des achats à faire au niveau du foyer ou bien des réparations à faire. Le plus important serait de bien valider vos choix et les prix pour ne pas être trompé, surtout que maintenant Mercure fait un carré avec Neptune. Alors fouillez dans les détails et vérifiez tout avant de vous engager. Au niveau émotionnel, vous serez un peu fragile et très facile à être blessé ou déçu. Mais n'ayez pas de souci, c'est passager et les prochaines journées seront fantastiques. Jeudi et vendredi, la lune sera dans le Capricorne, votre cinquième maison. Un sentiment général de bien-être, de bonheur et d'optimisme vous habitera. La bonne chance vous offrira une opportunité de croissance personnelle, professionnelle et spirituelle. Vous devriez ressentir cela comme une envie ou un fort désir de faire tout ce que vous pouvez, de tout expérimenter au maximum. Votre générosité aussi durant cette journée fera beaucoup de plaisir à vos bien-aimés. Votre pouvoir de séduction fera tourner des têtes et vous n'hésiterez pas à utiliser votre charme et magnétisme personnel pour convaincre les autres de vos idées, opinions ou propositions. Samedi et dimanche,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 euh, euh, aussi au saute du mar. essayez de relaxer de temps en temps et ne prenez pas les choses au sérieux préparez-vous un bain chaud versez-y un peu de l'huile de lavande et cela pourrait vous relaxer après des longues journées ou bien vous pouvez aussi chanter sous la douche, pourquoi pas cela ferait de bien c'est tout ce que j'ai pour, pour vous chères vierges euh, je vous remercie à l'avance de partager, d'aimer, de commenter. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.